Ta pomme d'or sur mon lit Je le regarde et je me dis Qu'il a de la chance Ce chat tout gris Tous les matins j'essaye De survivre au réveil Mes humeurs qui alternent Et ce chat qui lanterne. Il est déjà 13 heures Et ce petit trésor Tapie dans son bonheur T'encore Patapon d'or sur mon lit Je le regarde et je me dis Qu'il a de la chance Ce petit bandit Moi toute la journée je baille, je me cherche du travail Et ma vie s'éparpille Et ce chat qui roupille Il est déjà si tard Et ce petit bâtard Réfugié au séjour Dort toujours Dors sur mon lit, je le regarde et je me dis qu'il a de la chance, ce mystique rit. Patapon quand il dort Mais tout le monde d'accord Rien n'a un tel pouvoir Que le chat d'émouvoir Minuit, enfin minuit Je regagne mon lit Patapon résolu D'un sadisme absolu Ne dors plus